Je suis encore une fois très heureuse de vous accueillir parce que nous en sommes à la quatrième édition des E-Learning Excellence Awards. Cette année, nous avons une nouveauté. Nous avons décidé d'ouvrir une catégorie éducation. Je suis ravi d'avoir eu l'occasion de, de présider c'est awards avec des éminents membres du jury dont certains étaient lauréats euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Ah, je voudrais remercier particulièrement tous les candidats. Alors, je trouve que dans le travail qu'on a fait euh, quand on a reçu l'ensemble des documents, des supports pour analyser, il y avait certes un nombre important euh, de, de programmes, mais tous euh, étaient vraiment très intéressants. Les formations aujourd'hui, les formateurs, les formatrices doivent être paxées. Le P de Paxé comme processus pédagogique. On n'est plus dans un mécanisme, dans un dispositif dans lequel on produit des modules e-learning et on les met sur étagère à disposition, on les inscrit dans un processus pédagogique pensé. Le A pour accessibilité. Et je trouve que notamment avec les MOOC, euh, on change de paradigme euh, de formation où on dit mais finalement on va faire des formations pour 12 personnes à des formations qu'on va organiser pour 2000 personnes. Le C pour... Curateur. Dans ces processus-là, il y a une part qui est où on utilise des choses qui existent déjà par ailleurs. Le S pour social. Ce que vous disiez aussi, en parle de community management, il y a une dimension sociale et communautaire qui est de plus en plus importante. Et le E, pour ne pas l'oublier, comme efficacité, comment on renforce finalement et comment on mesure euh, l'efficacité de la formation. Voilà. cette distinction récompense une équipe, un projet, un travail, mais aussi valorise le travail en matière de numérique qui est fait dans la Camille de Versailles, c'est pour ça que nous en sommes effectivement aussi euh, fiers. On a développé un dispositif en trois volets, qui permettait à la fois de répondre aux besoins de sensibilisation à la formation ensuite, il y a des vrais besoins au niveau euh, de la conception des dispositifs, et enfin, puisqu'on a un nouveau métier, qui est le métier de formateur-tuteur, comme il a été dit, eh bien, nous avons éprouvé le besoin d'un d'accompagner les nouveaux formateurs dans ce nouveau métier. Beaucoup, nous sommes très honorés de cette distinction, très honorés parce que nous sommes une université d'entreprise et nous sommes plutôt tournés vers l'interne. Et avoir cette reconnaissance externe est pour nous véritablement un point extrêmement important. Un outil de simulation qui nous permettait de mettre en situation les collaborateurs. Pendant 80% de leur temps de formation, ils manipulaient l'outil. Donc très clairement, avec des mises en situation très opérationnelles, vous aviez des collaborateurs qui n'étaient absolument pas perdus devant leur poste de travail au moment de la migration. Qu'est-ce qui se passe pour la formation continue Parce que vous RH, je pense que vous posez des questions sur concrètement en quoi ça peut servir dans votre entreprise. Ben, on a des salariés, la grande majorité des participants au MOOC ne sont pas des étudiants, ce sont des salariés. Des professionnels à plus de 50%, très souvent cadres, très souvent de haut niveau. Et quand on leur demande est-ce que votre entreprise vous forme, il y en a 70% qui répondent non pas du tout. Alors que font-ils Ils décident de se former eux-mêmes. Et pour ça, maintenant, les cours de centrale sont accessibles gratuitement à tous. Mon problème existentiel de responsable de formation c'était de m'intéresser à la transmission des gestes professionnels sur le terrain, chose qu'on a du mal à capter. Ça s'est traduit après de nombreux groupes de travail par une idée qui a émergé, qui était de dire on va essayer de créer un dispositif souple, efficace, qui va pouvoir s'adapter dans le temps, de façon à aider les managers sur le terrain à former leurs collaborateurs.